Let's get that are in Bonjour, ma jolie. jolie. dans ma belle collègue. Comment tu vas? Sophie, reprends-moi au moins. Tu ne sais pas que je suis peut-être l'homme de ta vie. Hein? Pour quelle raison dois-je te répondre et de quel homme de ma vie tu parles? Une chose, déjà tous les jours tu arrives au boulot en retard. Quand tu me regardes, regarde-moi. Regarde-moi encore bien. On te dit que j'ai besoin d'un homme qui arrive toujours en retard à son boulot. Je parie que même dans ta propre vie, tu es en retard. Bon, ça va, ça va. Passe une bonne journée. Tu veux la femme, c'est pas avec la bouche. Et peut être l'âme de ta vie. On vous connaît déjà. Sophie, tiens, c'est pour toi. Sophie, de toute façon, tu as été dû avec moi ce matin. Tu acceptes mon chocolat. Sophie, je vois ton cœur. Quand tu prenais tes pieds pour descendre tous les escaliers pour aller acheter ce chocolat et remonter jusqu'ici, me tendre ça, je t'ai demandé quelque chose. Ou alors je t'ai envoyé. Et Sophie, je pensais que tu allais refuser comme tu m'as refusé ce matin. Jean, toi c'est toi. Et le chocolat, c'est le chocolat. Sophie, donc je ne suis pas bon. Je t'aurai un jour, Sophie.